Good morning, allez, Iden, et aujourd'hui le lundi. Je vais vous ben un peu de temps pour vous donner un moshe ben temps et moshe donner ben peu vous de temps prochaine <coughs> on a une série de trois Mishnah qu'on ouvre maintenant, où on va apporter des précisions sur le témoignage de la femme qui a cru sur elle-même, en précisant qu'elle a cru que sur elle-même, mais dès que ça va toucher à d'autres personnes, elle sera plus crue. D'abord, j'ai introduit le principe, selon la Torah. La loi stricte initialement, d'abord d'avoir pas par contre Mishnaïm pour pouvoir permettre une femme mariée dire que maintenant de plus on avec un autre, il faut nécessairement deux témoins, d'accord. Et euh, faut deux témoins donc, selon ce principe, en théorie, une femme qui va à l'étranger qui revient, qui nous dit son mari, il est mort là-bas, on lui dit apporte deux témoins et si tu pas deux témoins, tu restes bloqué toute ta vie, elle peut pas se marier avec personne d'autre. Chachamim ont décrété que malgré tout, on ne peut pas laisser une situation tellement bloquée, euh, rude. On va pouvoir, Chachamim oh, ont toléré, de croire même deux choses. Soit la femme elle-même, sur elle-même, <coughs> soit même de croire un seul témoin qui vient, qui nous raconte qu'il a vu que le mari est mort, même un témoin qui n'est pas caché en général, ça peut être un, une, une femme, ça peut être un joueur de dés, ça peut même être un goy si le messiaque le mot. un goy qui parle à son, D'accord, Chachamim ont donné plusieurs dérogations comme ça. Soit donc soit la femme qui parle pour elle-même, soit pour un, un témoin qui vient. Maintenant, je, on va préciser maintenant un point très important, que Chachamim ont donné cette dérogation que pour une femme qui était mariée, que maintenant elle va vouloir partir se marier avec, euh, être muté à Tlachouk, comme on dit, permis au marché, c'est-à-dire permis à se marier avec n'importe qui. Mais elle ne va pas pouvoir, grâce à ce témoignage par exemple, faire le hiboum e avec son beau-frère, parce que son beau-frère, va dire, moi, qui c'est que mon frère Il est mort, Et je peux pas, d'accord On va préciser les cas, d'accord Le président en tout cas, je peux juste insister sur ça, que si rami m'ont donné cette dérogation, c'est une dérogation que par rapport au fait que la femme, elle était bloquée avec un mari, que maintenant elle va vouloir se marier avec un, avec un étranger, on va dire, vas-y, tu peux te marier. Si tu tu as si tu, toi, tu viens, tu affirmes que ton mari est mort, on te permet, tu te maries, on te permet. Mais on va pas pouvoir, grâce à ça, permettre d'autres personnes qui étaient interdites. À titre d'exemple, il y a un exemple qui monte à la tête, je crois que c'est le troisième cas, de Michelin-Youd, sur ça, ou le deuxième, j'ai une tête, l'ai lu. Par exemple, euh, un homme n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, même s'il si divorce une, il n'a pas le droit de se marier avec la deuxième. Mais une fois que l'une décède, il a le droit de se marier avec la belle sœur. Imaginez maintenant la femme qui va venir, qui va dire, « Ouais, son mari, euh, on va dire plutôt sa sœur, elle est morte, elle veut se marier avec son beau-frère. » On ne va pas la croire, parce que, d'accord, on croit que par rapport. C'est le principe. Alors maintenant, on va commencer avec un premier cas, tout d'abord. Ça va y aller, Il va y avoir trois cas. Donc on commence avec le bleu. D'abord, ils vont bien être euh, organisés. On commence. à cherche Al Khari ou Bah. les ou Une femme, elle était une femme mariée, un enfant. Ils sont partis tous les trois ensemble à l'étranger. Et, et ensuite, ou et après, elle revient, elle toute seule. Elle nous raconte que metba Baali va à Tout d'abord, elle nous raconte qu'elle était partie pendant qu'ils étaient là-bas en... au Guatemala. Là-bas, son mari il a commencé par mourir. Bon, d'abord, et après quoi et Après son fils, il est mort. Alors revient maintenant, donc elle dit Permettez-moi à, à... à me remarier avec n'importe qui. Alors là, on va lui dire Écoute, il n'y a pas de problème, tu es cru. Néemenet, elle est crue. Par contre, si elle nous dit que c'est le contraire qui s'est passé, que Met Béni, d'abord son, son fils est d'abord mort, après son mari il est mort, donc en l'occurrence, ça signifie que qu'au moment où son mari est mort, elle n'avait plus d'enfants si elle n'avait plus d'enfant, elle va faire le hiboum. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous réclame cette madame De se marier avec le beau frère. On met mieux la scène encore. On va reprendre on va, on va deux frères, qui avaient Yaakov et, et Sav, pourquoi pas et euh, Yaakov et Sav, et maintenant il y avait, euh... ouais, j'aime pas ce nom, ça ne me plaît pas. Là, va faire Rouven et Shimon. Il y avait deux frères, Rouven et Shimon. Rouven était marié à Rachel, et qui avait un fils qui s'appelait Chanoch. Rouven et Rouven, Chanoch ou Valou. Donc elle avait un fils qui avait Chanoch. Maintenant, il est donc à Rouven, Rachel, Chanoch, vont à l'étranger. Rachel revient, et elle nous dit il est mort quand ils étaient en Khosváret, d'abord. Et six mois après, c'est son mari qui est mort. Il s'avère qu'au moment où Reuven meurt, Rachel n'a plus d'enfants. Si Rachel n'a plus d'enfants, au moment où son mari meurt, elle devra faire le hiboum. Parce qu'une femme, elle doit faire le hiboum, soit parce qu'elle n'a jamais eu d'enfants, ou même si elle a eu des enfants mais qui sont morts ensuite, si elle n'a plus d'enfants au moment où son mari décède, elle doit faire le hiboum. Donc en fait, cette femme, quand elle vient, Rachel, quand elle vient, elle nous dit en réalité, elle ne vient pas témoigner sur elle qu'elle est permise à se marier avec n'importe qui. Elle vient de dire euh, Toi, la Shimon, fais-moi le hiboum viens on se marie ensemble. Là, elle n'est plus crue. On va plus pouvoir la croire. C'est-à-dire quoi qu'on ne va pas la croire On va dire Non, on va te croire à moitié. Tu nous dis que, es, que son mari il est mort, que son, son fils est mort avant son mari. Tu nous dis qu'en théorie, donc, tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. On va, te, on, va te, on va te demander à Shimon qu'il te fasse la Khalitza. On va pas te permettre de faire le hiboum avec Shimon. Parce que Shimon, lui, il ne peut pas te croire à toi que ton mari est mort. Ce que tu. Ton témoignage, il fonctionne pour permettre la femme mariée qui va devenir maintenant permise à tout le monde. Mais pas venir témoigner pour, tout, pour pouvoir permettre d'autres cas d'inceste, en l'occurrence le beau-frère. D'accord Elle n'est pas crue dessus. C'est simple, c'est pas compliqué, d'accord Et je refais ça dans les mots sur la deuxième partie. Elle nous dit met béni, kach, met bali Son fils est d'abord mort et après son mari est mort, et n'est pas cru, et on va craindre son propos, et donc de ce cas, dans ce cas-là, on va lui dire quoi Pour plus de précision, en réalité, comme ce qu'il nous dit le Barthénora, tout dépend de la Chazaka. Vous connaissez le principe, c'est quoi une Chazaka Chazaka, c'est de manière générale. Toute situation, elle ne change de statut que si ça a été prouvé que ça a changé de statut. D'accord à chaque fois qu'on doit dans ces dans la Torah, très largement, je pense que même aussi de, dans les tribunaux, j'imagine que ça fonctionne avec le même principe. C'est une notion élémentaire de droit que chaque fois qu'on a une situation, peut-être que ça a changé, peut-être que ça n'a pas changé. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on va on va supposer, c'est une supposition en fait, on va supposer que les choses ne changent, les, cho le cho les choses ne changent pas de statut. Les choses ne changent pas de statut. Wow, Jusqu'à ce qu'on n'a pas une certitude que ça, été, que ça a changé de statut. À titre d'exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui était euh, pur, peut-être qu'il peut qu y a quelqu'un d'impur qui l'a touché, peut-être que oui, peut-être que non. Dans le doute, tu te dis que c'est pur. Quelqu quelque chose qui était impur, il s'est trempé dans un miguet, mais on ne sait pas ce que le milieu était caché ou pas caché, parce que c'est bien trempé ou pas trempé. Dans le doute, on considère qu'il est resté impur. Chaque chose, si tu veux changer de statut, il faut du vadaï, du certain. Et si c'est pas du certain, tu ne peux pas changer de statut. Dans le doute, on suppose que ça n'a pas changé. C'est principe général. Maintenant, en réalité, on utilise, ça s'appelle une chazaka. On est marzique les choses. On suppose que les choses, elles sont comme ça jusqu'à qu'on qu'on prouve le.. Il y a un terme exact. Je ne l'ai pas en tête, quoi, dans la, dans la juridiction aussi. Pour expliquer quoi, ce, ce type de supposition. On pose que les choses elles sont dans cet état jusqu'à la preuve du contraire. D'accord C'est une chazaka. Maintenant, la femme qui est partie avec son mari avec et qu'elle avait un enfant. Sa chazaka, elle. On suppose que jusqu'à du contraire, lorsqu'elle se retrouvera veuve, elle n'aura pas besoin de faire le hiboum. E en l'occurrence, si elle vient de nous raconter effectivement que son mari est mort après son fils, elle est mort, c'est exactement ce qu'on supposait, que son mari allait mourir avant son fils. Et donc forcément, elle ne devra jamais faire. Elle n'a pas, pas de, de mizak hiboum qui lui traîne au-dessus de la tête. D'accord Alors, à la différence du cas de la ou au contraire. En théorie, elle est censée faire le hiboum. Elle vient de nous raconte qu'elle ne doit pas faire le hiboum. Oh, elle n'est pas crue là cette fois-ci pour nous casser la khazaka. Elle est censée faire le hiboum quand son mari meurt. D'accord Et voilà. Donc elle n'est euh, pas censée faire le hiboum. J'ai inversé la phrase, mais enfin, vous, vous m'avez compris sûrement. Et, euh, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une pleine de slaghakol tout ça.